Transformez-vous. 7 jours seulement. Nouveau Pantène Pro V, cinq nouvelles collections spécifiques. En 7 jours seulement, un vrai changement. Des boucles encore plus parfaites, plus de volume ou un effet plus lisse et soyeux. Nouveau Pantene Pro v, pour les cheveux pleins de santé que vous aimez. Pantene Pro v soutient l'opération du soleil dans les murs avec la Fondation de France.